Après-midi. Gloire à Jésus. Je bénis Dieu pour ces, ces moments. Il nous a fait grâce d'être dans sa présence. Depuis la semaine passée, nous sommes là chaque vendredi à partir de 21. Prière. Nous sommes dans notre deuxième semaine et ça se passe très bien. Amen. Amen. Toi qui n'as pas encore eu l'opportunité, je pense que Dieu te donnera aussi la force de nous rejoindre. Amen. Cela est très important. Amen. Aujourd'hui, je vais parler pour un thème. Ça va nous aider pendant nos moments de prière. Parce que, à partir de mardi, nous allons commencer notre 15 jours de jeûne et prière. Le monde est en train de passer un moment très compliqué. Dans ces moments, il y a plusieurs personnes qui ont perdu leurs proches. Il y a plusieurs personnes qui avaient fait des projets. Leurs projets sont tombés. Il y a plusieurs personnes qui ont perdu des emplois il y a plusieurs personnes ils sont même tombées malades. Mais par la grâce de Dieu, Dieu nous fait grâce d'être vivants, d'être en bonne santé, Amen. non seulement nous-mêmes, aussi nos familles. Aujourd'hui, j'allais partager avec l'Église cinq choses à savoir sur la prière. J'espère que ces cinq choses, peut-être, tu peux connaître plus. Ce serait certain, il y a plus. Mais moi, je vais partager avec l'Église juste cinq. Et sur ces cinq, moi, je pense que ça va nous donner l'envie de prier. Vous savez, des fois dans la vie, quand on n'a pas la connaissance de la chose ou la connaissance des résultats de la chose, des fois on n'a pas l'envie d'appliquer sérieusement la chose. On peut être chrétien, mais peut-être notre vie de prière n'est pas stable. Surtout, nous prions quand on a le temps. Nous prions quand Dieu nous donne l'opportunité. Nous prions quand je ne suis pas en retard. Des fois, je pars au travail, je commence ou quitte la maison à 9h, je me suis réveillé à 6h. Comme j'ai encore du temps, j'ai peux prendre le temps de prier. Mais lorsque je suis pressé, je vais arriver en retard, dans mon rendez-vous, dans mon travail, je n'ai pas le temps de prier. Or, la prière, c'est quelque chose qui est indispensable dans la vie de tout enfant de Dieu. La prière, c'est quelque chose qui est obligatoire dans la vie d'un enfant de Dieu qui connaît l'importance de la prière. Vous savez, il y a beaucoup de personnes dans la vie, s'ils si vivent jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'ils ont beaucoup d'argent, ce n'est pas parce qu'ils ont des relations, ce n'est pas parce qu'ils travaillent, ce n'est pas parce qu'ils sont beaux ou belles, mais c'est parce que ces gens-là, ils ont donné la place à la vie de la prière. Amen. Il y a quelqu'un qui peut dire Amen. Amen. Vous savez, surtout, c'est temps que le monde passe. Dans les pays, les responsables, le président, les gouvernements.. Ils appellent ça l'état d'urgence. Cela veut dire que c'est un moment où ça doit être surveillé. C'est un moment où il ne peut pas négliger cela. C'est un moment où il doit regarder tous les paramètres pour savoir comment les choses se passent. Pourquoi Parce que c'est un état de dirigeance. Quand le monde bouge, cela veut dire qu'il y a quelque chose aussi qui bouge dans le monde spirituel. Parce que c'est l'invisible qui dirige la visibilité. Cinq choses à savoir sur la prière. Nous allons ouvrir les livres des deux rois, chapitre 6. Nous allons lire les trois versets. Donc c'est-à-dire verset 15 Jusqu'à 18. Mais toi, à la maison, tu peux commencer dans le premier verset. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Le serviteur de l'homme de Dieu s'éleva de bon matin et Si tu prix. peux honorer la parole de Dieu. Dieu te bénira. Merci. Le serviteur de l'homme de Dieu s'éleva de bon matin et sortit. Et voici, une, trompe, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des, des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous Il répondit Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit.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 Et l'éternel ne le fera pas d'aveuglement selon la parole d'Élisée. La parole du Seigneur. Amen. La parole est du Seigneur. Amen. Vous pouvez prendre place au nom de Jésus. Cette chose à savoir sur la prière. Je répète qu'il y en a plusieurs. Mais peut-être ce que moi je vais parler aujourd'hui. Tu les connais aussi. J'ai aimé hier, j'ai lu le livre de Pierre. Pierre, il dit ceci dans le lettre qu'il avait écrit. Il a dit une chose, il a dit que je sais que vous connaissez ces choses. Mais j'aimerais bien vous rappeler. Peut-être tu connais ces choses que je vais partager avec vous. Mais sache-le bien, ça peut être comme un rappel pour attirer très de ton attention. Nous avons lu du verset 15 à 18. Vous allez comprendre qu'il y a à des reprises, la Bible nous dit Élisée pria. Qu'est-ce qui s'est passé avant qu'Élisée prie? Israël, ils avaient la guerre avec les Syriens. Les Syriens se préparaient pour remettre la miscade au peuple d'Israël. Mais écoutez ce qui s'est passé. À chaque fois, les rois d'Israël ils vont faire leur plan pour pouvoir attaquer les enfants d'Israël. Il y avait un homme qui s'appelait Élisée. Le peuple d'Israël était inconscient des programmes des Syriens. Les rois d'Israël aussi, il était inconscient des programmes des Syriens. Mais il y avait un homme. La Bible dit que cet homme, pendant que les Syriens ils vont commencer à se liguer contre Israël, cet homme était au courant. Mais j'ai examiné, je me suis dit que Élie n'était pas Elie, plutôt n'était pas seulement prophète. Mais Élisée, c'était aussi un homme qui aimait prier. Un homme qui aimait rester dans la présence de Dieu. Cinq choses à savoir sur la prière. La première des choses, nous devons savoir que la prière révèle des secrets. Cela veut dire un homme qui prie. Rien ne, peut cacher. Rien ne peut être caché devant lui. Les gens peuvent se liguer contre toi. Les gens peuvent faire des complots contre toi. Mais comme tu restes dans la présence de Dieu, Dieu va te révéler tout ce que les gens planifient pour ta vie. Vous savez, si Israël, a plusieurs reprises, était épargné de la muscade des Syriens, parce qu'au milieu d'eux, il y avait un homme qui était connecté avec Dieu dans la prière. S'il y a des choses qui te surprennent à David, s'il y a des choses qui surprennent ton couple, ta famille ou ton foyer, qui ne sait pas quand est-ce que les choses arrivent. qui ne sait pas quand est-ce que les choses arrivent dans ta vie. Des fois parce que tu manques la stabilité dans la vie des prières. Il y a quelqu'un qui peut dire Amen. Amen. Si tu regardes au verset 8, écoutez ce que la Bible dit. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël et dans un conseil qu'il tient avec ses serviteurs. Il dit Mon cas sera à tel Verset 9. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël Garde de te passer dans ces lieux, car les Syriens ils descendent. Verset 11, je vais sauter. Les rois de Syrie en a le cœur agité et il appela ses serviteurs à leur dire « Ne voulez-vous pas me déclarer lesquels de nous est pour les rois d'Israël ?» En fait, les rois de Syrie, ils pensaient que parmi eux, il y avait des traîtres. Des gens qui prenaient des informations dans leur état pour aller informer les rois d'Israël. En réalité, ce n'était pas le cas. Mais dans les cas d'Israël, il y avait quelqu'un que Dieu révélait tout ce qui s'est passé dans les temps de Syrie, et c'était élisée. Frère, écoutez, si tu veux enlever les surprises spirituelles dans ta vie, si tu veux enlever des ambistades que le diable met dans ta vie, tu dois aimer la prière. Amen. Vous savez, je donne cet exemple tout le temps. Souvent ici en Europe, ça nous arrive. Je suis en retard, je réveille le matin. Des fois, je ne veux pas me laver. Je veux mettre mes habits, je mets le parfum pour sortir. Mais il y a une chose... Même si je n'ai pas lavé mon corps, j'ai dois droit le laver. Vous savez quoi C'est ma bouche. Et mon visage. Les gens peuvent me regarder parce que je suis bien habillé. S'ils ne sont pas avec moi, ils ne vont pas savoir si je me suis lavé ou pas. Mais si je ne brosse pas ma bouche, lorsque je parle à côté de tes têtes, ça va se sentir. Est-ce que tu peux dire amen? amen? Cela veut dire tout homme a l'obligation de brosser sa bouche avant qu'il sorte dans sa maison. Et cela, ce n'est pas une préoccupation. Ce n'est pas un embêtement. On le fait automatiquement sans être poussé par quelqu'un. Parce que je sais que si je ne lave pas ma bouche et que je sors dehors, lorsque je veux parler devant quelqu'un, la personne, il va me fuir. Écoutez, la prière dans la vie d'un enfant dédié, ça doit être comme le brosseur d'homme. Vous savez, beaucoup des enfants de Dieu, nous prenons la vie de prière comme une équipabilité. Des fois, je me sens culpabilisé. je prends ça comme une charge. Est-ce que je dois encore prier est-ce que je dois encore prendre le temps pour prier? Non, frère. De la même chose que tu penses dans ta tête, tu ne peux pas sortir dehors sans mettre des habits. De la même chose, ça doit être automatique pour tout enfant de Dieu. Je dois prier avant de sortir. Ça doit être automatique. La Bible dit ceci. Peuple sans révélation est un peuple sans fin. Peuple sans révélation est un peuple aveugle. Peuple sans révélation est un peuple facile à battre. Quand tu n'as pas la révélation, quand tu ne découvres pas des secrets, les jours où on va te tuer, tu ne, sa tu ne sauras jamais. Les jours où quelqu'un va te faire du mal, tu ne sauras jamais. Tu sais pourquoi? Parce que pendant que les gens se liguent, ils font des réunions pour détruire ta vie. Toi, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Regardez, si tu lis la Bible, tu verras que le roi de Syrie, il a réclamé. Mais j'ai aimé une chose. Il y a l'un de ses serviteurs lui dit une chose. Il a dit, écoutez roi, j'étais sûr que parmi nous, il n'y a pas de traître. Il n'y a personne qui est contre nous. Nous sommes tous des guerres. Nous marchons tous ensemble. Il n'y a personne qui mène les informations en dehors de nous. Mais je vais t'informer, roi. Il y a un homme, en Israël, Il s'appelle Élisée. C'est lui. C'est lui. À chaque fois que nous nous parlons ici, à chaque fois que nous nous liguons ici contre eux, c'est lui qui prend les informations pour aller informer les rois. Amen. On doit avoir de telles personnes dans nos familles. Amen. On doit avoir de telles personnes dans l'église de Dieu. On doit avoir de telles personnes dans nos foyers. Lorsque nous avons des personnes que Dieu communique des choses et qui sont cachées, on ne peut pas tomber dans les embuscades de Didier. Amen. Nous allons pas descendre, mais nous allons continuer à monter. Amen. il y a quelqu'un qui peut dire Amen. Amen. Amen. Vous savez, la prière révèle des secrets. J'ai connu quelqu'un dans la Bible qui s'appelle Daniel. Un jour le roi la vu comme nos hommes. Les rois Dieu va lui révéler quelque chose le roi il était troublé il ne comprenait pas de quoi il s'agit la Bible dit il a appelé tous ces magiciens les astrologues les sages pour lui expliquer qu'est-ce qui se passe près de ce Vu que le roi était troublé, il avait pris une décision de tuer. Il n'avait pas vu l'importance des sages, les astrologues, les magiciens qui étaient à côté de lui. On lui a dit, il y a un homme, il y a un homme. Il y a un homme, il s'appelle Daniel. Il va le contacter, lui. Lui, cet homme-là, il va. De dire, qu'est-ce qui se passe? Quels étaient les secrets de cet homme-là? Voilà pourquoi la Bible appelle des, de ces hommes, les hommes de vision, c'est Joseph et Daniel. La Bible nous dit ceci, lorsque Daniel se présentait devant le roi il a dis-moi qu'est-ce que tu as vu qu'est-ce qui tu se sais passe ne prends pas encore la décision mais explique-moi ce que toi tu as vu Daniel ne connaissait pas la chambre du roi il n'avait pas dormi le même lit avec le roi Lorsque le roi avait eu le, le, le songe, Daniel n'était pas là. Lorsque Daniel a écouté, il a dit au roi, donne-moi trois jours. Je reviendrai vers vous. Il a dit, Chatarek, Méchade, Abednego. Ils ne sont pas allés chercher encore les magiciens parce que les magiciens n'ont pas pu révéler les secrets. Ils ne sont pas allés chercher les occultistes parce que les occultistes n'ont pas pu révéler les secrets. Ouais, sachant que s'il si y a des magiciens ou il y avait des magiciens à Babylone, les magiciens, les astrologues qui étaient à côté du roi c'était des vrais et des véritables magiciens. Il y a quelqu'un qui peut dire Amen. amen. C'était pas n'importe quel magicien. C'était des personnes qui étaient capables de révéler des choses. Mais il y a des secrets qui ont des hautes dimensions. Amen. Il y a des choses hein, qui ont des hautes dimensions. Ce n'est pas tout le monde qui peut les révéler. Mmh. Écoutez, Daniel est resté trois jours dans la prière. Si tu lis le livre de Daniel, la Bible dit, pendant qu'il priait, j'aime ça, les secrets s'est révélés. Amen. Pendant qu'il priait, Prêt à savoir sur les prières. Sur la prière. La prière ou les prières révèlent des secrets. Amen. Vous savez, des fois, c'est étonnant. C'est triste. Tu verras une personne, il dort avec des soucis. Il se réveille avec des soucis. Il dort avec des questions dans son cœur. Il se réveille avec des questions dans son cœur. Il dort avec des problèmes. Il se réveille avec des problèmes. Lorsqu'il va travailler, il travaille avec ses problèmes. Il vient à l'église, il vient avec ses problèmes. Il va voyager avec ses problèmes. Il a beaucoup de questions. Mais il n'y a pas de réponse. D'où pense-t-il trouvera des réponses de tes questions? D'où penser-tu trouvera les réponses de tes problèmes? Si ce n'est pas dans la prière. Écoutez. La Bible dit. Lorsque le roi de Syrie a compris que le problème, c'était Élisée. Maintenant, il a laissé Israël. Il a dit maintenant, on va s'attaquer à Élisée. Parce que si Élisée il est le terre, on aura l'accès à attaquer aussi Israël. Et tu peux dire amen. amen non frère aimons la prière aimons la prière si la prière est comme une charge dans ta vie frère c'est un problème Si la prière est comme une préoccupation dans ta vie, c'est un problème. La prière doit être quelque chose d'automatique. Ça doit se faire et tout seul. Sans pouvoir le forcer. C'est sa vie. Je dois avoir la vie de prière et la prière doit avoir la vie en moi. La Bible dit lorsque Élysée a appris que, il y a des soldats, des chars viennent vers lui comment il avait appris ça Il y a son serviteur très tôt le matin, il s'est réveillé, il regarde sous la montagne, il y avait déjà des soldats, des chars ils ont entouré la ville J'ai envie de Il a commencé à trembler. Frère, quand tu ne connais pas bien Dieu, quand tu ne connais pas celui qui est connecté avec toi, ouais. la peur, la peur ouais. restera dans ton cœur. Ouais. Lorsque tu es connecté avec Dieu, peu importe ce qui peut arriver dans ta vie, tu dois enlever la peur. La paix n'est pas l'ami d'un chrétien. La paix n'est pas l'ami d'un enfant de Dieu. La paix n'est pas l'ami d'un homme de foi. C'est lui qui vit dans le Père. Il n'a pas confiance à Dieu. La paix ne peut pas dominer ton cœur. Peu importe les circonstances que tu traverses peu importe les combats que tu as mais la paix ne peut pas dominer ton cœur la paix est l'ennemi de la foi la paix est l'ennemi d'une bonne marche dans la vie chrétienne la paix est l'ennemi de la bénédiction La paix, c'est l'ami du diable. La paix, ça va t'empêcher à faire des choses. La paix, ça peut t'empêcher à croire que Dieu existe. La paix, ça peut t'empêcher à oser à faire des choses. Mais un homme de la foi, c'est un fou dans la parole de Dieu. Amen. Quand on est fou dans la parole de Dieu, vous savez, un fou, il peut se déshabiller devant tout le monde. Il s'en fout. Et un homme de la foi, il peut croire sans pourtant écouter les gens, les gens où ils les ont dit. Parce qu'il sait à qui il a crié. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? amen. amen. La Bible nous dit lorsque Élisée va sortir. Il regarda. Il a dit à son serviteur, pourquoi tu as peur? Vous savez pourquoi? C un homme qui restait dans la chambre haute, c'est un homme qui restait dans la présence de Dieu, c'est un homme qui consultait Dieu constamment. Il savait qu'il n'est pas seul. Il savait que celui qui est avec lui est plus grand que ceux qui sont bénis. Amen. Il a informé ça à son serviteur. Le serviteur n'a pas cru. La Bible dit ceci. Qu'est-ce -ce que Élie va faire Élisée, il pria. Encore. Mais sur le serviteur, il a vu. Écoutez, à savoir sur la prière, la prière nous donne la victoire à nos ennemis. Amen. Si tu es un homme de la prière, tu ne vas pas seulement connaître des secrets, mais tu auras aussi la victoire. Amen. Vous savez qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Quelqu'un peut te révéler des secrets. Quelqu'un peut te dire ce qui se passe dans ta vie. Mais cette personne-là, il ne peut pas te donner la victoire s'il n'est pas connecté à la croix. Amen. Voilà pourquoi tu verras il y a tant de prophètes il y a tant de serviteurs entre guillemets de Dieu il peut te dire des choses que tu avais vues hier yeah. mais ce qui arriveront dans ta vie, il ne pourra pas te le dire il peut te dire que lui qui celui qui t'a bloqué c'est celui-là, il te révèle mais il ne peut pas te donner la victoire sur les problèmes c'est lui qui donne la victoire, c'est Dieu. Amen. Comment Dieu peut me donner la victoire Je dois être une personne qui reste constamment dans la présence de Dieu. Frère, vous savez, nous venons à l'église. Mais nous t'aimerons avec des problèmes dans nos vies. Si tu regardes dans les églises, tu verras la plupart des personnes, ils ont des problèmes permanents. Des problèmes qui ne partent pas. qui tu sais des fois, Mais le problème, ou ton problème, c'est quoi Tu n'arrives pas à pratiquer, à stabiliser cette vie de prière. Des fois, toi, tu penses que les gens qui prient souvent, ils ont des mains devant, ils ont encore des mains derrière. C'est-à-dire quatre mains. Ce sont des personnes spéciales pour toi. Ce sont des personnes surnaturelles pour toi. Ce sont des personnes très spéciales. Frère, non, tu peux être pasteur ou pas pasteur. Tu peux être serviteur ou pas serviteur. Mais lorsque tu aimes Dieu, tu vas rester constamment dans sa présence. Amen. Écoutez, et Dieu, sa présence. Il va commencer à te révéler des choses. Il va commencer à te révéler des choses. L'Église doit avoir des personnes comme des Élysées. Lorsqu'on arrête de parler de la prière, moi aussi la vie de prière, je vais le mettre sous mon lit. C'est ce qui s'est passé une autre fois. J'ai parlé sur les offrandes. J'ai parlé sur les offrandes. Il y a des personnes qui étaient touchées. J'ai vu des personnes que j'ai connues, ils n'ont jamais donné des dîmes, ils ont commencé à donner des dîmes. Mais lorsqu'il les prédications dans ces l'enseignement est passé, quel était temps. Les choses ont changé. On m'a appelé dans une église de parler sur les offrandes, le même offrande. J'ai au moins un mois de parler dans cette église. là Le pasteur m'a dit, mon pasteur, c'est extraordinaire. Les gens s'est réveillés, Ils ont commencé à obéir la parole de Dieu. Mais après, Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi les diables nous détruisent Parce qu'on ne sait pas être stable dans les choses que Dieu nous communique. Des dieux ou la vie chrétienne, c'est une vie victorieuse. Amen. Et sa vie à est longue. Ce n'est pas une vie que tu dois laisser couler tes larmes à tout temps. Yon à colonie en pamba pamba parce que lorsque on presse sur la prière et moi tu vas commencer à prier lorsque le message passe tu vas retourner dans ton état initial écoutez on a besoin de beaucoup de choses que Dieu nous révèle. Dans nos familles, il y a des circonstances bizarres qui se passent. Des fois, tu commences à pleurer Ah, Seigneur. Pourquoi ça? Pourquoi seulement moi? Pourquoi cette situation, ça ne change pas? Ce que j'aime, Surtout les femmes, vous êtes fort à plaire. Vous arrivez même à soulever vos pannes, à tourner par terre lorsqu'il s'agit de plaire pour un problème. Mais les efforts. solution, là où ça peut te prendre des années et des années et des années. Mais lorsque tu viens dans la prière, Dieu ne va pas seulement te révéler les écrits. Il va aussi te donner des directives à comment faire des choses. Il ne va pas s'arrêter là aux directives il va aussi te donner la victoire. On doit savoir cela. La deuxième des choses. La deuxième, j'avais lié la victoire et l'élévation ensemble n'aime pas faire beaucoup. Amen. Amen. La prière nous protège. Frère, la prière nous protège. Amen. Vous savez, si tu es un homme qui prie, les diables ne paient pas avoir l'accès dans ta maison. Ah. Les diables ne peuvent pas voir. qui baille à va être baille à tout D'où on a n'a bien mon n'a la maison, cest à il y a Parce qu'ils ont l'accès dans pré, dans ta vie, dans ta maison. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit Notre corps, c'est aussi une maison. C'est pour cela qu'il verra, le Saint-Esprit peut rester. Si le Saint-Esprit n'est pas là, les démons aussi peuvent faire rester. Qui peut protéger la porte de ta maison Protéger la porte de ta maison. Écoutez frère, si tu dors, les sorciers arrivent à t'étrangler si facilement, un jour tu vas partir. À partir les diables n'a pas les droits les diables n'a pas l'accès de toucher les corps d'une personne qui a la vie de prière c'est impossible écoutez le Saint-Esprit il est symbolisé par le vent est-ce que toi, tu peux retenir le vent? Non. Le Saint-Esprit, il est symbolisé par le feu. Est-ce que toi, tu peux retenir le feu? Non. Le Saint-Esprit, il est symbolisé par l'eau. Est-ce que toi, tu peux retenir l'eau? Ne savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Cela veut dire, là où le Saint-Esprit habille, le diable n'a pas la capacité de les toucher. Amen. Lorsque tu pries, tu deviens un danger pour le diable. La merci du diable. Les diables peuvent venir. Sur la la qui l'accès, il viendra. a la quoi Il viendra. a Il a Écoutez, je vécu ça. J'avais tiré une femme. Ça fait longtemps. Cette femme, elle venait à l'église. Mais elle n'avait pas la vie de prière. Elle avait la difficulté d'avoir les enfants. Dieu lui a fait grâce, il lui a donné un enfant cette femme un jour elle dormait quand elle s'est réveillée le matin elle a trouvé son enfant par terre ni elle n'avait plus des habits elle a commencé à penser mais tantôt là elle n'a tellement bas à la de la mort. Mais comment maintenant les est par terre? Quelques jours après, l'enfant est mort. Parce que les diables avaient l'accès d'entrée. Tu sais pourquoi tu peux perdre ton boulot? Parce que il y a une porte qui est ouverte. Que le diable peut entrer dans la facilité et prendre cela. Qui sait pourquoi tu peux perdre l'argent que tu gardes souvent? Parce que le diable peut trouver une porte. Il entre et il prend cela. Dans ta famille, qui sait pourquoi vous pouvez perdre de fraises, de suite. Parce que le diable, il peut trouver une porte d'entrée et de récupérer quelqu'un. Troisième. La prière ouvre les portes. Elle ferme les portes que le diable a ouvert c'est dans nos vies. La prière. Écoutez, si tu veux être plus mystérieux, plus dangereux, tu dois aimer la prière. Amen. Frère, tu dois aimer la prière, c'est étonnant. Tu vis une situation, une situation plutôt où ils ont, ont ma qui te fait vraiment souffrir. Mais pendant que nous, on dort ici par terre tu es sur ton lit mais avec ton problème qui les les les choses changent âge avance d'autres choses par d'autres choses arrivent il y a des choses que tu devais avoir tout de suite maintenant mais vu que tu ne veux pas prier, tu ne veux pas les sacrifices, tu prolonges l'état. Alléluia. Amen. Je vais te dire une chose. Dieu peut te donner 10 000 promesses. Mais Jésus peut venir et ces 10 000 promesses-là n'est pas réalisées. Peut-être tu auras 2 2000, 3 000, 4 000. Tu sais pourquoi? Plusieurs personnes d'entre nous nous prolongeons l'accomplissement de nos promesses en étant loin de Dieu dans la prière. Ta promesse me fait vivre, dit David. Celui qui a la promesse, il a l'espoir. Mais tout enfant de Dieu qui a la promesse C'est dans la pierre. On appelle ça l'étoile chez le païen. Le diable sait que tu as une étoile, tu as une promesse, tu as une parole que Dieu t'a donnée. Il ne te laissera jamais. Amen. Il a besoin d'une porte ouverte pour qu'il entre. Lis-moi ce verset. Je vais arrêter là dans les troisièmes. Matthieu chapitre 18 et 18 à 20. Matthieu 18, 18 à 19. Je lis la parole du Seigneur. Je vous l'ai dit en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous déluerez sur la terre sera délué dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans le ciel. La parole du Seigneur. Amen. Amen. Qui parle Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Il parle de quoi? De la prière. Tout ce que vous lierez sur la terre, au ciel aussi se sera hein? lié. Voilà pourquoi il va continuer jusqu'à 19 en disant, si des personnes entre vous s'accordent. Et il demande quelque chose. De non, Pia Dans la frère, ce 2020, est un émotion compliqué. Dans le pays où ça a commencé depuis décembre 2019, mauvais point de vue la baptême où ça commençait janvier, février, ici, c'est à partir de février, mars, ça commençait à bouger. Et jusqu'à aujourd'hui, ça commençait, ça bouge toujours. Toi, tu penses qu'est-ce qu qui peut arrêter ces mouvements? Toi, tu penses que qu'est-ce qui peut arrêter cette circonstance Tu n'es pas fatigué de vivre tel que nous vivons. Le masque n'est pas facile à porter. Il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à respirer. On a maintenant de l'un et l'autre. On n'arrive pas à marcher côte à côte. On n'arrive pas à se tenir la main. Parce que la majorité de personnes ont dit que c'est dangereux. Qu'est-ce que ça peut changer tout cela? As-tu déjà pensé à ça? cinq choses à savoir sur la prière. Écoutez, tu dois ouvrir ta bouche et parler. Amen. Tu dois ouvrir ta bouche et déclarer. Arrêtons d'être négligents Arrêtons de penser que la prière est pour les autres et pour nous n'a pas d'importance. Arrêtons à penser que le programme qui est dans l'église de la prière est pour eux et pour nous n'a pas d'importance. Des fois, toi qui restes à la maison, tu as plus de problèmes que ceux qui viennent ici pour prier. Tu peux dire amen. Amen. amen. Fermez les portes que les diable a ouvertes dans ta vie. Ta vie est une maison. Lorsque la porte est ouverte, tout le monde peut entrer et il peut sortir. Il peut faire pour ce qu'il Mais Dieu veut interpeller aujourd'hui. La vie de prière ou les problèmes de la prière, ça te concerne aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les problèmes de la prière, sont te concerne aussi. Tu en as besoin pour que les choses changent. Tu en as besoin pour que la situation de ta vie change. Mardi, c'est le 15. On va commencer le 15 e jour des Jeunes et prières. Ici à l'église, chaque jour de 17h30 à 18h30, Écoutez, tu fais des airs supplémentaires au boulot pour finir plus tard. Sacrifie ces airs-là. Viens prier. Viens prier. Je me repose à 17h30. Sacrifie ton repos. Viens prier. J'ai fini un peu tard, il faut que je rentre à la maison, je me lave pour venir à prier. Non Dès que tu sors du boulot, avec ton vient viens prier. Si le problème était le peste que j'ai porté, ça va rester en 2020 et que j'ai entre avec le pile. Alléluia Et Alléluia Amen. Alléluia, Amen. alléluia. Amen. On va prier Pour que les mauvaises choses Restent En 2020 Et que tout le monde A la En 2021 Aux Indiens nous, nous sommes salatés Et nous avons évoqué salamo. Et ça m'a bombé à la et ça m'a salaté, tata tout mamou tiki na moukate, no côté, malouba tata l'évité, malouba banate. Mais et loko et kokiko salango, et à prière. Amen. Voilà pourquoi j'avais passé mes message lorsque je suis retourné à la maison. Dieu m'a donné ces messages. On a lutté contre avec le Frère Papi. Prêche, pasteur, prêche, pasteur, prêche, pasteur. Finalement, il y avait un message que Dieu a voulu te donner. Tu connais toutes ces choses. Ça, c'est un rappel. Dieu veut diriger juste ton attention. Écoutez. Il y a quelque chose qui va commencer. Tu dois être présent. Tu n'as pas compris les jours passés, tu ne venais pas. Mais aujourd'hui, Dieu t'a donné la porte et tu es là. Parce que Dieu avait besoin que tu écoutes ces messages. Ne restez pas seulement à écouter, mais pratiquons. Je vais arrêter ici. Pleurez dans nos têtes, nous allons prier.